Coucou tout le monde les Marvel Sapiens, j'espère que vous avez bien ce vidéo, vous allez voir un deck absolument incroyable, un deck qui m'a été proposé euh, par un viewer, alors j'ai fait quelques petites modifications, bon en général j'aime bien construire moi-même mes decks, surtout dans ce jeu où finalement on construit avec les cartes que l'on a, donc souvent on nous propose des decks et il nous manque une carte, et on fait l'erreur de remplacer une carte par une autre en se disant bah, c'est comme un jeu de cartes traditionnel, c'est comme Hearthstone, c'est comme Magic ou autre, euh, finalement si on n'a pas une carte on la remplace par une autre, mais sur ce jeu ça ne fonctionne pas. Mais là, voilà, il m'a proposé un deck, en tout cas, il m'a proposé, euh, on va dire, une idée de deck autour d'une carte, c'est la carte Quake. Et j'adore ce deck, euh, tout simplement, enfin, la, la, on va dire la raison principale pour laquelle j'adore ce deck, alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est un deck hyper tricky, hyper intelligent, peut-être un des decks les plus compliqués pour le moment que j'ai eu à jouer sur le jeu. Mais surtout, ça prouve, euh, ça démontre finalement ce que j'avance depuis... Euh, le début du jeu, en tout cas depuis que je connais suffisamment le jeu, c'est que tout simplement chaque carte a une valeur. En fait, il n'y a pas, enfin comment dire, chaque carte a la même valeur. Voilà, il n'y a pas des cartes plus fortes que d'autres. Alors il y en a qui peuvent, on va dire, être considérées comme meilleures. On peut considérer que Leader, c'est une carte peut-être un peu pétée. Angela, c'est un très bon euh, tour 2, etc. ville, c'est un euh, T2 intéressant. Mais en fait, chaque carte peut être jouée et c'est aussi tout le but du jeu, c'est-à-dire que ce jeu-là, enfin j'ai l'impression que ce jeu-là a été construit autour euh, justement de, ce de son niveau de collection, même pas autour de règles, c'est-à-dire qu'on ne on sait même pas autour d'un univers, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la première idée de, de Ben Brod et des autres devs, c'était de se dire on va faire un jeu où... Les joueurs vont récupérer chaque jour, ou tous les deux jours, trois jours, une carte et que, on va dire à partir du pool 3, parce qu'à partir du pool 2 ça va plus vite. Et chaque carte va pouvoir créer un deck, voire plusieurs decks, même plusieurs decks pour certaines cartes, enfin la majorité des cartes même plusieurs decks. Et en fait c'est génial parce que le jeu a été construit autour de ça, autour de ce niveau de collection, autour de son modèle économique si je puis dire. C'est-à-dire que le modèle économique n'est pas arrivé à la fin, bref. Ce deck là il est incroyable parce que Quake c'est une carte qui sur le papier a l'air totalement naze Alors je vais vous montrer euh, le deck, je vais vous montrer Quake parce que vous ne la connaissez sûrement pas cette carte là Moi je l'ai depuis longtemps et finalement les cartes qui vont autour bah, c'est des cartes que j'ai également depuis longtemps À part Doctor Boom mais dans l'absolu il peut s'enlever Mais finalement euh, même, même Spider-Man finalement c'est un peu comme Professor X dans l'absolu euh, Je trouve que Spider-Man est plus intéressant mais on va dire qu'il qu peut être joué T4, même s'il est tout souvent joué T5. Mais bon, bref, dans l'absolu, vous pouvez mettre Professeur X. Donc en fait, vous pouvez presque transformer un peu ce deck en pool 2. Avec Quake, par exemple, si vous ouvrez Quake dans un coffre et vous dites, oh non, j'ai Quake, c'est horrible, c'est la pire carte du jeu. Non, c'est une carte qui est intéressante. Alors si cette carte est sur l'emplacement du milieu, change la position de chaque emplacement. Donc en gros, vous le jouez au lieu et bim, ça euh, mélange les emplacements. En fait, c'est très intéressant avec Storm, justement, parce qu'il y a des plays où vous allez faire. En fait, il n'y a pas un seul plan en jeu. Et c'est tout l'intérêt de ce deck. C'est que euh, parfois, vous faites Storm et juste derrière, vous allez faire le play, on va dire assez évident, Jones, et vous avez des points. Parfois, vous n'avez pas forcément de follow-up, ou même l'adversaire, il a plus de points que vous. Vous faites Storm, là, il se dit « je vais continuer à bourriner sur la ligne ». Et vous, euh, vous faites Quake ensuite au mid. Par exemple, si vous faites Storm au mid, vous faites quoi au mid. Et en fait, la, le, on va dire l'emplacement le, inondé arrive sur un côté. Et euh, finalement, c'est là où justement vous commencez à construire sur les côtés. Donc derrière, il n'y a plus qu'une seule ligne à récupérer. Vous voyez, il y a plein plein de tricks intéressants. Alors l'idée du deck, c'est quand même d'avoir une curve intéressante, c'est-à-dire une courbe de mana assez puissante, avec euh, Iceman, Nightcrawler, Nightcrawler. Au début, j'avais mis Korg. Et finalement, je trouve que c'est très intéressant avec Angela. Il y a le Daredevil, évidemment, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, qui est très très cool. Mais c'est pareil, vous pouvez remplacer. Là, pour le coup, c'est vraiment un deck où le Quake Storm, c'est la base du deck. J'ai même envie de parler de. Bon, Professeur X peut-être à la place de, de Spider-Man, si vous l'avez. Et euh, Chang-Chi, je trouve que c'est très intéressant dans ce deck pour le coup. Alors, moi, j'aime pas trop les cartes tech en pool 3. Je trouve qu'elles sont meilleures en pool 2, genre Enchantress, Chang-Chi, Cosmo, etc. Euh, même si Cosmo rentre dans plein de decks, genre Destroyer. Euh, oui, c'est Destroyer. Parce Que souvent je dis Colossus à la place des Destroyer. Euh, mais Chang'e, je trouve que dans ce deck c'est plutôt pas mal. Alors il y a le petit Green Goblin, mais vous pouvez mettre un autre T3. Enfin, vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir des points et de jouer un peu tricky. Alors moi j'adore, j'adore, Doctor Doom. Je trouve que c'est une carte intéressante avec Storm. C'est une carte assez puissante. Voilà, j'aime bien la mettre dans des decks justement qui sont un peu contrôle. Euh, je pense que c'est pas une carte qui rentre dans des decks vraiment euh, thématiques pure. C'est-à-dire quand vous jouez vraiment une combo. Mais quand vous jouez à un deck un peu contrôle, un peu tricky, je tr et c'est le, vraiment le, le, le terme, on va dire, approprié pour ce deck, c'est tricky. Voilà, il y a le scorpion, évidemment, qui donne euh, des malus euh, aux cartes de, dans la main de l'adversaire. Trêve de blabla, on va jouer parce que c'est ce qui compte et c'est ce qu'on a envie de faire. Alors, je conseillerais maintenant de garder un peu les crédits parce que... Euh, bon, la lumière, je savais, je me suis dit je vais profiter d'un peu de lumière du jour. Mais en fait, là, le soleil arrive et le soleil... Pète les bonbons comme on dit, donc désolé. <rire> oh non, j'aimerais trop, trop voir le soleil. En vrai, ça doit être trop trop bien. Franchement, de voir du soleil comme ça. <rire> C'est il des streamer tu... ou youtubeurs, tu... tu vois jamais de soleil. Euh, donc, on ne va pas être heureux. Euh, Gollum était très heureux. Pourtant, il voyait pas de soleil. Alors, euh, je pense que j'allais dire. Oui, on joue. Les crédits. Euh, là, on est le week-end où vous regardez cette vidéo. Donc, il y a... Euh, normalement la semaine prochaine, peut-être début de la semaine prochaine, on n'a pas trop d'infos Le patch avec les tickets collector, les tokens collector qui vont vous permettre Bon moi je fais ça, euh, j'ai déjà expliqué pourquoi je snap T1. Il y a évidemment plein de théories là-dessus Je ne vais pas le réexpliquer, mais si jamais vous voulez une explication Vous venez sur le live et je vous l'explique avec grand plaisir Donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, euh... Ok, alors j'ai pas de Killmonger dans mon deck parce que justement je joue Nightcrawler euh, et un autre T1 Donc euh, voilà, je, je ne joue pas, mais c'est vrai que le, voilà, le Seven Sword c'est quand même une carte un petit peu problématique Alors là c'est par exemple intéressant parce qu'il y a Tour Stark au milieu Donc on va considérer qu'à un moment Quake va faire que la Tour Stark va aller sur un côté Et que finalement nous on va profiter de cette Tour Stark alors que lui il va sûrement bourriner un peu au milieu Pour pouvoir profiter de la Tour Stark mais en fait il va pas en profiter Vous voyez il y a plein de choses tricky comme ça donc on va tout simplement faire Scorpion. Euh, Est-ce qu'on a envie des mines de Vibranium Pas tout de suite. Je pense que je vais Scorpion maintenant à droite. Et donc oui, euh, les crédits, il faut peut-être les garder parce que ça va vous permettre, quand il y aura euh, les tickets collector, d'augmenter dans votre niveau de collection. Et à la place des boosters, vous allez avoir la possibilité d'avoir... Oh, waouh. Wow. Wow. Écou waouh. Écoutez, on va Quake au mid. Et euh, là, l'avantage, c'est que le Quake fait que le Murder World soit se retrouve au milieu, soit se retrouve à gauche. Écoutez, ça me paraît ok. On va voir où il va. Je pense qu'il va aller. Si ça se retrouve au milieu, c'est incroyable. On va voir. Ouais, vamos. Et vous voyez, je lui détruis son sunspot. Et bim J'adore ça J'adore ça Ok, c'est la bagarre. Et là c'était tricky, vous voyez c'est le petit truc qui, qui est relou quoi Qui est relou mais qui est fort Et donc oui gardez un peu les crédits parce que comme ça Vous allez à la place d'avoir des vieux boosters pourris dans vos coffres À part si vous êtes pool 2 évidemment euh, En pool 3 vous allez récupérer des tickets collector euh, vais... Est-ce que je fais Ah d'Ardeville c'est cool En fait j'aime bien l'idée de faire d'Ardeville Iceman Parce qu'en vrai c'est quand même pas mal de points à gauche Et euh, comme ça au prochain tour je vois ce que je fais avec ça En fonction de ce que lui fait Ouais, je peux... En fait, si je fais ça T5, je gagne le. Enfin, si je, lui il fait rien sur un lieu, je gagne le lieu. Donc on va voir. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Parce que Daredevil voit son prochain tour. Euh, et là, de créa c'est pas mal. Déjà, ça c'est un peu pète bonbon. Euh, donc oui, voilà, gardez vos crédits pour le... pour le patch. On sait pas quand ça arrivera. Euh, Peut-être ce week-end ce sera annoncé. Mais euh, normalement, début. il a dit Ben Broad il a dit la semaine prochaine, avant décembre. Donc ça devrait arriver, euh, j'imagine, dans les premiers jours. Ok, donc là il bourrine à gauche. Intéressant, donc avec une Electra qui détruit une de mes créa, euh, Squirrel Girl, et euh, Rocket Et Roquette. Ok, donc ce qu'on va faire. Intéressant. Je pense qu'on va Spider-Man au centre. On va Spider-Man au centre. Comme ça, il peut pas aller au centre. Donc là, le centre, il est gagné. Vous voyez Après, à gauche, euh, on perd. Donc, il va falloir se battre à droite. Est-ce qu'on a la possibilité de se battre à droite Parce qu'on peut aussi euh, ne pas... Euh... On peut partir. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait un joli play qu'on va forcément gagner. Mais on a un peu d'avance, vous voyez, à droite. Donc là, il y a combien en termes de points Ou alors, on essaye de se battre à gauche en se disant qu'il y a... Il y a moyen, il y a 7 points à récupérer Je pense qu'il va coincider en vrai ici Parce qu'il sait qu'on a gagné au milieu Et que là, il n'y a que 7 points à rattraper D'ailleurs, les 7 points, on les a comme ça, non bon. On a 2 On a 3 et 4, 7 Donc ça fait 11, 11 Mais le problème, c'est qu'il gagne à l'écart Ah là là Moi, je pense qu'il va abandonner mais en vrai, s'il si abandonne pas, on abandonne. Mais vous voyez, c'est quand même une gamme intéressante. Il nous manque juste un petit peu de patate. Genre la Storm et le Chang-Chi ici, c'est vrai que là, c'est des malus. Voilà, ça va très souvent en faire gagner. Et moi, je vous dis ça, je suis un... un pas un haters, mais presque un haters des cartes tech en, en pool 3. Je trouve que c'est des cartes qui vont pas assez bien rentrer dans les curves. Mais... Ouais, c'est ça. Hein. Ou alors, on va à droite, mais c'est pareil en termes de points. On n'a qu'un point d'avance. Si on fait ça et ça... Ouais, je pense qu'on va. C'est dommage, hein, parce que franchement, cette gamme, elle était gagnée. Cette gamme, elle est gagnée même. Mais on, a... ouais, on va malheureusement être obligé de concéder sur celle-ci. Un peu frustrant. Un peu frustrant de la concéder, parce qu'on a eu un beau, beau spot. Alors, j'ai pas parlé du win rate de ce deck. Un très bon win rate, parce que là, c'est vrai que je commence par une défaite avec un setup qui est plutôt chouette. Donc, on peut se dire, oh, bah, si tu perds cette gamme-là, fiche. Et que le deck est pas fou. Euh, alors, j'ai fait une vingtaine de games, mais 20 déjà c'est pas mal. J'ai un win rate de 60% avec un average cube très très haut. Je crois que j'ai jamais eu un average cube aussi haut, c'est 1,71. Donc vous imaginez, j'ai 1,71 d'average cube. Euh, sachant que mon autre meilleur deck, je crois qu'il a 1,23. Vous voyez, donc c'est assez fou. Ok. Bon. Euh, alors, ça c'est cool à 3. Ça c'est horrible parce que ça c'est 0, mais c'est 3. 3, c'est pas moins 3, c'est 3. Donc c'est à dire que mais il les données à l'adversaire donc il faut faire attention. Bon, on n'a vraiment pas une belle main mais c'est pas grave on aime jouer. Donc en général j'aime pas trop aller au, au milieu parce que euh, je peux justement faire cette combo Storm Quake au milieu qui est assez tricky. Je pense qu'on va quand même on va jouer Spiderman ici. Oh bah on peut faire le Storm Quake. Parce qu'en vrai, j'aime bien l'idée en vrai. Ou alors on déplace, mais je pense pas. Je crois que je vais Storm Quake. Et euh... enfin, en fait, ça dépend ce qu'il fait avec son clock. Mais vous voyez, s'il bourrine au mid, c'est pas grave. Parce que justement, j'ai ce fameux Chang'Chi qui peut être pas mal. Donc là, il fait rien. Donc je Storm. Là, soit on fait Quake au mid... Je sais pas si ça a du sens. Ou alors on bourrine, hein. on se dit on a un peu de retard au mid, mais en vrai on peut juste Jones qui, est, qui donne beaucoup de points. C'est 8 points. Il a pas déplacé sa créa, mais il peut le faire maintenant. Le quack est tricky, mais je sais pas s'il si apporte grand chose. En fait, Quake, là à partir du moment il a pas mis. Parce que dans ma tête il allait faire monster au centre. À partir du moment où il fait pas monster au centre, je pense qu'en vrai juste le play Jones, je le trouve hyper intéressant. Juggernaut ok Juggernaut Nightcrawler Et on a la Jones Très bien Donc Là on a un Spider-Man On peut jouer à droite Comme ça on gagne la ligne à droite Ou alors on se dit On gagne la ligne à gauche ah, J'aime bien l'idée de gagner tout de suite la ligne à droite Après Ah non parce que j'ai la Jones Donc je pense que je vais Spider-Man à gauche Quand même faire le petit scorpion voilà j'ai quand même de l'avance Et même s'il va à gauche Ouais ça me paraît ok comme play Réflexionne On a 6 Et il peut faire Nightcrawler Je pense que ça a du sens de, de faire ça A voir où il va En fait à voir combien de points il met surtout Donc là c'est les cartes ne peuvent pas être jouées euh, mais par contre, il peut déplacer son eye crawler Après, on a 8 points. Donc, vous voyez, Spider-Man aussi. Donc là, c'est gagné. Et là, on a, on a de l'avance. Donc, on est quand même pas mal. La question, c'est est-ce que ça va suffire Voilà, vous voyez, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de points. Mais on a quand même beaucoup d'avance. Donc, je m'inquiète pas trop. Euh, ouais, je m'inquiète pas trop pour le coup. Attends, on va juste faire ça et ça. On a 6 d'avance. Là, on a. Si on rajoute 4, on a 10 d'avance. C'est quand même beaucoup. Ça me paraît. Euh, je sais pas s'il faut mettre le Nightcrawler. Parce que je peux prendre un Killmonger. Autant prendre le Quake. Bon, il fait rien ici. Je peux pas jouer ça parce que c'est donné à l'adversaire. Je pense que je vais faire Quake et Dardeville Et on va voir ce que ça donne. Même sur Changchi je pense que je suis pas mal. Ah, remarque, non. Sur Chang-Chi m'enlève le 9, non, non, je suis perd sur Chang-Chi. Mais là, vous voyez, Chang-Chi me faisait gagner. Pour le coup la gamme d'avant, il me faisait faire, là il me faisait gagner. Donc c'est assez tricky hein. C'est.. En fait, l'adversaire, enfin, en général, nous on va plus profiter du storm quake. Mais parfois, ça peut se retourner contre, vous, contre nous. Mais c'est très rare quand même. Donc là, en fait, on va voir ce qu'il va faire. Il va faire Magneto. Magneto, ça fait. Euh... ça fait rien. Magneto, ça fait rien. Donc là, on gagne cette game. En fait, la game d'avant, aussi bien on aurait pu la gagner, mais j'ai préféré partir parce que c'était quand même... Euh, on n'avait pas assez d'avance là Mais vous voyez, c'est ça. En fait, souvent... Et là encore, on n'a pas joué Doctor Doom. Hein. Si on joue Doctor Doom, la game d'avant, on la gagne. Celle-là, on la gagne. Enfin, vous voyez, c'était plus facile évidemment avec Doom. Mais euh, et là, en fait, on a été quand même retardé par le pic, hein, par le, le lieu. Ah non, pas Angela à 3. Euh, je pense que je vais quand même jouer mes petits trucs. Au moins un Au moins un Ok Iceman Iceman Ah non pas dans ma curve Sérieux Pourquoi t'es pas allé là ou là Ah le hub peut-être ça va me donner une curve à deux Ah c'est un monstre en vrai C'est ce qui pouvait nous manquer la gamme d'avant Euh que faire Bah je pense que je vais laisser tomber Angela non Quoique. que Dans ce cas là je garde lui Angela... Non parce que j'ai des T4 J'aurai été 4 ça. donc Je pense que je vais Nightcrawler là maintenant. Ah quelle horreur. Bon après on l'a bloqué aussi. Donc là on va Scorpion ou Angela à ah, Scorpion ça fait pas mal de points quand même. Pe presque plus qu'Angela. Les effets continus sont doublés. Il y a 5 cartes en main. Ah je, je donne beaucoup de crédit à ce Scorpion. Donne du crédit à ce scorpion. spot, ok. Unspot, ça fait un peu peur. Il est protégé par Armor. Je peux pas Killmonger, mais j'ai pas Killmonger. Euh, je peux Spider-Man maintenant. Je peux Daredevil maintenant. Il est possible que Daredevil soit meilleur parce que plus tricky. Je crois qu'on va Daredevil. Même si on perd un peu de mana, on perd deux mana. Donc ça, c'est un peu chiant en termes de curve. Mais le fait d'avoir l'information sur ce qu'il fait, c'est quand même vraiment, vraiment fort. C'est un peu bizarre là. Il a fait 0 into Nightcrawler. J'aurais pu faire l'inverse. Ah non, parce qu'il avait vraiment envie de jouer 0 et je pense que la carte après, il avait vraiment envie qu'elle s'active. C'est pour ça. J'imagine. Hein. Donc là, c'est pas mal. En fait, j'ai fait Daredevil. J'ai préféré faire Daredevil parce que j'avais Green Goblin. Donc là, il joue ça. Il joue un Blue Marvel. C'est intéressant. C'est très intéressant, Blue Marvel. Euh... Donc en vrai, on peut Spider-Man au centre. Comme ça, on a forcément gagné au centre. Le truc c'est que est ce que ça me fera gagner à droite C'est pas sûr. J'aime bien l'idée de Spider-Man au centre. J'aime bien l'idée de Spider-Man au centre. Comme ça au centre on a gagné. Et euh, la question c'est comment on gagne sur, le, sur les autres lignes maintenant Là on a un peu de retard, là on a du retard. Ok. Après on a lui qui fait des points. On a lui qui fait un peu de points. On a le Night Roller qui peut se déplacer. Il peut aller à gauche, il peut aller là. C'est un peu tricky. Ouais, on a un peu de retard, c'est embêtant. Peut-être faut bourriner à droite, comme ça. On peut concede, hein, on est 2 sur 8. On peut concede, c'est pas choquant. Euh, ouais le problème c'est ça en fait J'ai pas fait gaffe mais les effets continus sont doublés Donc je me demande si s il y a pas un play Bah ouais parce que les effets c'est con... ça qui fait gagner Sont doublés Donc je me demande s'il faut pas storm j Enlève un peu de points j Enlève pas assez ici Storm gobelin Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 En fait s'il va à gauche je pense que le play est vachement risqué quand même Je pense que le play est vachement risqué C'est partir on, on va essayer de jouer très pragmatique ici et Jouer très tryhard pour le coup euh, Je pense que j'ai fini la phase de, de récupération de données Essayer de récupérer un maximum d'informations Je pense que le jeu je le connais très bien en tout cas euh, J'ai l'impression de, de le connaître vraiment très bien donc euh, là on va vraiment être dans la phase euh, next level tryhard quoi. Donc euh, on va éviter de perdre des moins 8 juste pour récupérer de l'information, c'est ce que je vous conseille de faire dans un premier temps. Euh, les 2, 3 premières semaines, peut-être même le premier mois de jeu, essayez de récupérer un maximum d'informations. C'est à dire que quand vous devez abandonner, bah, si vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer, vous jouez. Comme ça, vous prenez l'information de ce que l'adversaire fait et ça vous permet de mémoriser ce, ce, cette situation, on va dire. Ce setup, en gros. Un peu comme sur n'importe quel jeu de cartes, on mémorise des setups. Mais, euh... Mais là, pour le coup, je pense que ça avait du sens d'abandonner. Grand central, OK. On va aller un peu à droite un peu lourde ici, malheureusement, mais on a une curve qui est hyper hyper lisse, donc ça c'est intéressant. Ouais, vous voyez, la gamme d'avant, c'est vraiment l'Angela, hein, son Iceman qui nous a bloqué, c'était compliqué. de ville est cool. Écoutez, j'ai une main qui est intéressante, je crois que ça me va d'avoir des Vibranium dans le deck, parce que j'ai un T4, une un T4 plus un T1, si j'ai un Vibranium, donc, je pense que c'est ok. On a Quake qui est assez tricky. Alors quoi que c'est assez tricky parce que On peut faire Quack. Ouais non mmh. Bon normalement si je fais Jones à gauche Après il y aura le boom à gauche Que faire Est-ce qu'on fait Spider maintenant Non on va juste Jones au mid je crois C'est des points Je crois que là on va jouer un petit peu juste ton Mais c'est l'avantage de ce deck c'est qu'il peut aussi jouer un peu puissant Warpass et Warpass c'est intéressant Warpass c'est intéressant on a l'information donc on peut le contrer avec Green Goblin alors on peut jouer le gros moins 8 pour 5 moins euh, 8 le gros Goblin il est moins fort que celui-là parce que celui-là il peut être joué T3 on the curve et il peut faire des combinaisons là clairement je peux faire Quack plus Green Goblin je sais pas si ça a du sens mais on verra l'idée c'est que si je fais Quack au centre le Trône peut aller à droite donc on sera bloqué à droite le Trône peut aller au centre on sera bloqué au centre mais il y aura le grand tour à gauche, le grand tour à droite. Je pense que ça a du sens juste pour les points, ça n'a pas énormément de malus à la jouer. Donc là, on prend l'info, il joue Professeur X. Donc c'est intéressant, vous voyez. On sait ce qu'il va faire. On pourrait presque abandonner cette ligne dans l'absolu. En disant il est trop bourrin, parce qu'il a 9 plus 3, 12, plus 3, il a 15. Donc il a vraiment beaucoup de points euh, au... Si on fait un Quake au centre Franchement je pense que j'abandonne ici Donc dans ce cas là je fais Spider-Man Ici Ah non je peux Green Goblin là Comme ça j'ai forcément gagné ici Et je vais Ouais mais là je veux pas jouer de carte Je pense que juste ça Bon ça mange pas de pain hein Réflexionne mais ça me paraît très ok. Je pense qu'en termes de points je suis pas mal. En fait faut pas jouer, sinon je peux profite pas de la Jones, c'est un peu dommage. Là on joue juste pour faire acte de présence lui. <rire> Donc là on gagne ici. Il profite du moins 3. Je sais si je pouvais pas faire ce play avant en vrai. Non je crois pas. Ok, destroyer. Ah, Destroyer, c'est fort. Destroyer, ça devrait faire gagner, malheureusement. Bon, Destroyer gratuit, euh, malheureusement, on ne peut pas gagner ce setup, je pense. Donc là, il peut pas jouer au centre. Ah, Quoique, est-ce qu'on n'a pas gagné Parce qu'on a ça. Donc là, on passe à 18 au centre. Et on met 5 ici. Est-ce que 5, ça suffit Il a 4 cartes en main. Qu'est-ce qu'il peut avoir plus que 5 Il n'y a pas grand-chose qui a plus que 5 Sachant que son plus gros truc, c'est Destroyer. Je pense qu'il joue quoi Il joue Destroyer. Il joue le Warpass qui est gros. Après, après en termes d'écart, il gagne. C'est-à-dire, s'il met 5, il gagne. De mémoire, qu'est-ce qu'il y a 5 dans son deck Est-ce qu'il y a des trucs à 5 dans son deck Il y a Warpass. Il y a Destroyer qui est gros. Il y a X. Il y a Armor. Il y a Ant-Man. Il y a Spectrum. Il y a Spectrum. Spectrum me fait perdre à gauche, mais il n'y a pas... Ouais, il y a Spectrum. Mais il a des vibraniums, donc il a peut-être des petits vibraniums en main. Sûrement d'ailleurs. Il y a 9 cartes dans le deck. Donc il a peut-être des petits vibraniums. Euh... Je pense qu'il faut tenter là. Je, pense... euh, je réfléchis s'il y a un 5. À part Spectrum, je vois rien. Mais je vais sûrement me faire surprendre. Mais bon, Spectrum fait gagner. Non, Cosmo. Cosmo fait perdre. Super. Vous cette game était hyper, hyper tricky. Mais c'est un 8, vous voyez. Donc, on a fait le doron les, les premières games, qui étaient un peu tricky. Enfin, un peu... Ça s'est pas, pas bien mis pour nous, alors qu'on avait fait des choses intéressantes. Mais à un moment, ça paye, quoi. Et c'est la puissance de ce deck, c'est que... C'est pas du moins 8 en mode euh, no brain, euh, RNG ou méga puissant. C'est du moins 8 malin, quoi. Vous voyez. Franchement, c'est un deck malin. C'est un deck qui est... En fait, typiquement, c'est un peu le genre de deck qui va faire taire tous les tous les gens qui disent Ah, mais ce jeu c'est de la RNG, avec les lieux, euh, tu peux pas forcément gagner tout le temps. Bah, en fait, ou justement, euh, les lieux ça rend le jeu trop RNG. Pour moi, c'est vraiment l'exemple le, même du deck où en fait c'est la technique qui va payer avant même la RNG, même s'il y en a toujours un petit peu, c'est un jeu de cartes. Normal, ça serait chier s'il n'y avait pas de RNG. Et on va bourriner un petit peu à droite. Dans, pareil dans notre stratégie de Storm Quake qui est intéressante. Pour lui bloquer en fait la ligne du milieu. Après là, on a la possibilité de faire Storm à gauche, Jones à gauche. On peut un peu. En fait, ce deck là, on peut parfois abandonner un peu une ligne. Mais c'est ce qu'on a fait la gamme d'avant, vous voyez. On a, bon, pourtant, il a eu le Destroyer. Il a vraiment fait un truc fat. Je pense qu'il a dû se dire j'ai forcément gagné. Parce qu'en plus notre Tour Green Goblin a été détruit. Enfin En vrai franchement quand je réfléchis bien je vois pas comment j'ai pu gagner la game d'avant quoi. <rire> Tous mes plays il les a défoncés. Mais bon le Daredevil a aidé parce que quoi que non en vrai. Bah, C'était chouette. C'était vraiment une chouette game. Ok là. Bon il bourrine un peu au mid. Ok. Oh on a Storm Bah Écoutez c'est ce qu'on va faire. Ah non, parce qu'il y a ça qui est chiant. Ça c'est relou en vrai. Parce que ça va déplacer nos serviteurs. Ça c'est horrible. On n'a pas envie que les serviteurs aillent au mid, parce qu'au mid il va être vraiment bourrin. Donc je pense qu'on va bloquer à droite en fait. Je pense qu'on va, on va détruire. Enfin on va bloquer. On va détruire l'Académie Strange. Je, la question c'est est-ce qu'on essaye de se battre encore un peu plus. Oh je, Parce que c'est grave. Est-ce qu'il n'y a pas un spot avec Quake ou d'une autre ligne, non ça n'a pas de sens Je pense que fait Jones ici Ah ouais, mais ça veut dire qu'on peut plus jouer qu'à gauche Ça n'a pas de sens Jones, on a un docteur En vrai est-ce que je ne ferais pas Spider-Man ici En ignorant en ignorant ici Moi j'ai trois tours hein. En fait le truc c'est que j'ai trois tours à gauche et que lui il a pas 3 tours, il aura que 1 tour Que le tour 6 ici Donc j'ai T4, enfin, si jamais il va à droite par exemple Après j'ai un pourcentage d'être détruit mais Le pourcentage il est quand même bien en ma faveur C'est 75% Donc je vais faire ce play là ouais. Donc là je spider, allez reste en vie quand même hein. Oh sérieux Jones, donc là Jones on la gagne Parce qu'on a le docteur Donc là, je pense qu'on va même. Euh, Jones n'a pas de sens à gauche, donc on va Angela Quake en termes de points. Into Doctor Boom. Là, lui il fait rien. Hop, faut juste pas que ça, ça reproque. Normalement, c'est bon. Ok. Et là, on gagne à droite grâce au Dr. Boom. Bon, en vrai, on gagne pas tout le temps à droite parce qu'il peut aussi avoir Doctor Boom. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal ce play. On va voir ce que ça va donner. Il bah va sûrement euh, Il gagne sur euh, euh, leader Mais bon leader c'est vraiment une carte d'enfoiré Donc ça compte pas Les games que vous perdez sur leader c'est pas, Ça compte pas vraiment C'est comme sur Hearthstone Quand on perd sur Denatrius il était en main de départ Ça compte pas <rire> C'est triché C'est triché White Tiger Ah GG C'est une chance sur deux Dommage dommage Oh décidément après, presque pu gagner juste avec un monstre Ah dommage Bon là vous voyez on avait une chance sur deux Donc la probabilité elle est super bonne Et en plus il faut qu'il ait White Tiger Donc c'est pas vraiment une chance sur deux Genre avant le spot Il y a pour moi deux cartes qui nous font perdre Bon il y a Leader Donc il y a, je vois Doctor Doom Je vois Leader Et je vois euh, White Tiger Mais White Tiger c'est qu'une chance sur deux Donc vous voyez il y a que trois cartes dans le jeu J'ai l'impression qui nous font perdre En tout cas de connaissance Donc c'est un spot qui est extrêmement positif Voilà faut analyser ça comme ça faut pas analyser en un titre. sinon ça ça ne peut pas fonctionner. Enfin la théorie peut pas se, se... théoriser si je puis dire. Euh, ok, on va sur les côtés, on va plutôt sur les côtés. Et vous voyez c'était, ça se joue sur sur un fil quoi. C'est vraiment pas le deck qui va faire 50 points sur une ligne, qui va écraser parfois l'adversaire et parfois se faire écraser en mode deck un peu RNG. Voilà c'est un deck qui... qui est très précis, qui gagne sur des petits détails. Voilà on pouvait peut-être ça... A... Oh non, parce que c'était... Non, mais mon play était bon. Je pense que mon play, statistiquement, il est super bon. Ok, donc ça, c'est cool, ce qu'on peut la stormer. Ah, là, c'est dommage. On est dans une situation périlleuse là, parce qu'on a malheureusement pas de T3. Le but du deck, enfin, je l'ai construit comme tel, en termes de probabilité, c'est d'avoir toujours T2, T3, au moins. Là, quand on loupe une curve, en général, on a perdu. Mais en fait, non, parce qu'on a quand même Chang'Chi. D'ailleurs, je me demande s'il faut pas bourriner au mid dans ces cas-là. On va. Bah, euh, parce qu'il y a New York en fait. Je pense qu'on va au mid. Les cartes ne peuvent, peuvent être déplacées ici. Et lui, il dit ne peut pas jouer de cartes. Donc ça n'a pas de sens. Je pense qu'on va peut-être peut laisser New York. Cloak. C'est un peu chiant. Je pense que je vais bloquer Cloak. Ah non, mais Cloak, je peux pas le bloquer. Ah c'est hor horrible là. Est-ce qu'il faut pas Spider-Man euh... Si je fais Spider-Man au centre, il peut pas jouer au centre. Par contre, il peut te déplacer ici. Je pense que je fais Spider-Man. Ah ouais, mais il y a la... Ou alors je déplace elle ici. Ah non, parce que c'est sur le lieu. Ou alors je fais Spider-Man ici. En me disant que... notre Chang-Chi nous fait gagner au centre. Je crois qu'on va jouer Spider-Man à gauche. On va voir ce qui se passe. En fait, on a pas mal de points au centre. Vision. Ok. Donc, on a Chang-Chi à gauche qui nous fait gagner. On n'est pas si mal en vrai. Après, il y a toujours le spot Quake, mais je crois que ça ne sert, sert pas à grand-chose. Mais ça, ça nous fait gagner parce que ça détruit son 13. Donc, il est à 11. Ah mais même 11, il gagne hein. Ou alors on ignore hein, en vrai On a le droit d'ignorer la ligne hein. On peut se déplacer Peut-être il va déplacer des choses Ou alors nous on déplace Genre on ignore au mid Et on déplace Réfléchis s'il y a un spot Super compliqué là hein, comme setup Ou alors on fait juste chang chi au mid On déplace ça On chang chi mid en fait, on va, genre, abandonner à gauche, je crois. Ou alors, on se dit, Vulture, il va le déplacer, mais je suis pas sûr. S'il le déplace, je me fais éventrer. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas chang -Chi à gauche? Je crois qu'on va Chang-Chi à... oh, on va tenter un truc. On va tenter ça. C'est un peu chaud mais. Je suis à l'aise avec cette idée. On va voir si ça marche. Oh waouh. Le Chang-Chi est mal placé. Bah c'était pas évident, fallait enfin, Chang-Chi au mid mais.. Dans ma tête il allait déplacer Vulture. Vous voyez. De toute façon là c'était.. La, la proba encore une fois est bonne. C'est un jeu de proba. C'est 4 pour 8 donc il faut plus de 30%. Moi dans ma tête il a déplacé une grosse créa Donc en fait sa grosse créa si elle va à droite Chunk euh, Chi nous fait gagner Donc vous voyez on est dans On est dans un setup où On va peut-être pas gagner 50% du temps Parce qu'on est quand même derrière Dans, dans le premier euh, Avant le T6 Mais je pense qu'on a quand même 40% de chances de gagner Donc 60-40 c'est pas Enfin 40-60 c'est pas énorme Mais c'est raisonnable par rapport aux probabilités Qui nous sont offertes par le 4 pour 8 Voilà alors ça, c'est des choses qui sont, sont importantes à maîtriser parce que c'est un, un jeu où les games durent 3 minutes, donc c'est un jeu de long terme. Vous voyez euh, même, même en vrai, si vous faites une game par semaine, ça a quand même du sens de faire ça parce que sur une année, votre win rate il aura, il aura du sens par rapport à cette probabilité respectée. Donc euh, voilà, essayez de bien réfléchir. Bon, c'est assez simple, hein, un, peu, un peu plus de 30% quand c'est 4 pour 8 et quand c'est 2 sur 8, c'est 37%. Voilà. Et donc oui je sais pas si je l'ai dit mais je crois que je l'ai dit au début Mais euh, donc le win rate est gros Mais euh, surtout le viewer qui l'a proposé ce deck moi je crois que je l'ai dit euh, Est passé une finite avec pour le coup Donc bon c'est pareil c'est un, un gage de puissance quand même du paquet euh, Intéressant Donc ça on va pouvoir le, le transformer si on veut Après Ah j'aime bien Storm Jones quand même J'ai peur qu'il aille un peu au centre mais je pense que cette combinaison elle est quand même très puissante Storm Jones, ça prend ça prend des lignes. Bon, lui il coûte 5, de toute façon il, il est censé être joué T5. Ou alors on fait ça sur... Oh. Il y a vraiment plein de, plein de choses là. Storm ici. Je crois qu'on a Storm ici. Ok, donc il bourrine au centre. Il bourrine au centre, donc c'est pas forcément une, idée, une bonne idée de faire Quake au mid. Là, c'est intéressant qu'il bourrine au centre. Il y a les vire ici. En fait, dans le tête, j'allais faire Quake au centre, mais plus tard. Par exemple, j'essayais de prendre à gauche au mid. Et en fait, plus tard, je faisais Quake et l'inonder serait allé euh, sur une autre ligne, peut-être au tour 5. Pour bloquer son T6, mais en vrai, euh, je pense que je vais sûrement essayer de gagner à droite. Ah, quoique, à droite, on aura le Doom. Ah, c'est pas évident. Peut-être qu'il faut juste... Euh... Angela qu... Au mid, Angela c'est un peu bizarre. hein. Donc on va ranger la quake à gauche. Et on va considérer le fait que Dr. Boom nous fait... En fait, je pense qu'il va abandonner un peu à droite. Voilà, nice. Donc, vous voyez, à droite, il veut pas se battre. Mais c'est pas grave. Alors, on a toujours le Chang-Chi qui nous fait gagner au centre, pour le coup. Vous voyez, on n'a pas trop investi, mais parce qu'on a à peu près compris ce qu'il allait faire. Donc là, on a la lecture en plus de son play. Vous voyez, c'est vraiment crado comme deck, hein, parce que... Enfin, Crado en, ser... en termes de... Pour l'adversaire, c'est tellement compliqué de jouer autour de notre deck. Il y a du Storm, il y a du Quack, il y a du Daredevil. Le seul truc, c'est que parfois, il manque un peu de points. Mais en même temps, on joue des cartes tech. On peut pas avoir des points et des techs. Donc là, il y a un dinosaure qui est joué ici. Donc là... Si on fait Spider-Man à gauche, on a gagné normalement. Parce qu'il sera bloqué. Donc je fais Spider-Man à gauche. Vous voyez donc là l'adversaire est totalement bloqué au prochain tour. Parce qu'il peut pas jouer à droite parce qu'il y a une onde. Il peut pas jouer au centre parce que... Et là donc j'ai juste à faire euh, le Chang-Chi à gauche. Et c'est win. Voilà. Là c'est simple, efficace. Bon par contre fallait voilà, fallait avoir le... Bon même si en vrai ça change pas grand-chose à partir du moment de la Chang-Chi, mais si on n'avait pas Chang-Chi, il aurait quand même fallu faire ce play Angela Quack, vous voyez. Et donc il fallait pas faire Jones à droite après Storm en voilà, c'est c'est aussi un deck vu que c'est un deck un peu contrôle tricky, il faut se dire où va aller l'adversaire, est-ce qu'il va essayer de contester mon Storm ou rester sur les deux autres lignes. Voilà, là j'ai eu du nez si je peux dire, j'ai considéré qu'il allait faire ça, parfois on va se tromper et puis c'est pas grave, mais il faut faire confiance à sa lecture. Nexus c'est très très très très intéressant alors Nexus c'est c'est un super lieu pour nous parce que on a Storm et on a Quake. Donc soit il bourrine à gauche et au dernier moment, on fait Storm et on casse le Nexus. Et nous, on gagnera sur les deux autres lignes. Soit, nous, on bourrine pareil à droite et au milieu. Et à la fin, on fait Quack au mid. Et le Nexus va sur une autre ligne, vous voyez. En fait, j'ai presque envie de faire... J'ai pas envie... En fait, j'ai envie de Quack en tempo et utiliser Storm à la toute fin. Vous voyez. Donc, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ou alors j'attends le dernier moment. Ah je crois que je vais quack en tempo. Je crois que je vais utiliser mon, mon storm en fait à gauche. Là j'utilise vraiment que pour le 3. Oh ça ça peut être problématique parce qu'il va jouer avec ultron un peu sur toutes les lignes. Ok. Nice. On va aller à droite. Ah, ouais, super. L'avantage, c'est qu'on pourra continuer à aller à droite. Donc, ça va être ça. Hein. Ça va être Storm T5 à gauche, je pense. Le Patriote. Ouais, L'Ultron, il peut faire. Ouais, pour le coup, c'est pas un bon match-up. Euh, dans le sens où, quand le Nexus est là, normalement, on est censé gagner avec notre deck. Mais peut-être pas dans ce spot. On va Jones ici, juste. Il peut avoir peur du Nexus. hein. Il peut avoir peur de, pas, de trop all-in au Nexus. OK, ça c'est plutôt cool. Je fais ça. Ou alors je fais euh, Spider à gauche. Parce que ça a du sens. Spider à gauche, Spider Et Storm ici. même gagner au centre. Je fais ça. Spider là. Il bourrine ici. Putain on va avec Spider là juste pour les points. Ah non parce qu'il y a Jones. En vrai ça me... peut-être c'est Spider là. Comme ça on avise. Je crois que je vais faire ça pour profiter de la Jones en vrai. On va voir ce qu'il va nous faire. Débris. Okay. Donc là à gauche je peux pas jouer. En vrai on n'est pas... Mm -mm. On n'est pas obligé de considérer euh... le Nexus. Hein Franchement. On peut Storm. Enfin, on peut juste jouer sur Nexus, mais je pense qu'il va quand même gagner dans ce, dans ce cas-là. Elle n'est pas évidente cette partie de jeu. Je crois que c'est quand même Storm ici. Et Storm ici, on perd. Là, on a 4. Storm ici on perd, ah c'est pas évident Peut-être qu'on a fait une couille hein. C'est vraiment pas évident, vous voyez là on est dans un spot ah, Peut-être qu fallait quand même Spider man à droite, tant pis pour la Jones Il aurait bourriné à gauche On aurait juste Storm à gauche Non mais là en fait on, je pense qu'on a on a trop bourriné à droite On aurait dû équilibrer un peu plus au centre Parce que là au centre je suis vraiment pas serein Ah il nous manque des points là, c'est vraiment frustrant C'est ma faute hein. C'est ma faute non, je pense que j'ai perdu. C'est dommage parce que j'avais tout pour gagner. Mais là, vous voyez, j'ai mal séquencé. je fais Storm, je casse le Nexus. Je gagne forcément ici. Mais je crois que je perds ici. Parce que j'ai que 4. Non, on va, on va partir. On va partir. Mais elle était intéressante cette game. Vous voyez, j'avais les, les outils pour gagner. Je pense que si je dois rejouer cette game, il faut que j'aille un peu plus au centre et à droite. Je laisse totalement le Nexus. ce que j'ai fait ici, mais... Peut-être que mon Angela... Elle... Ah ouais, mais non, je... je suis bête, je pouvais pas aller au centre, il y avait le lieu. Donc non, en fait, j'étais bloqué, je pouvais pas aller au... au centre. Ah non, ça changeait rien. En fait, c'est parce que je pouvais pas aller au centre que j'ai perdu. Ouais, c'est ça. Bon, dommage. Là aussi, c'est intéressant avec Quake, par exemple. On va sur les autres lignes, ou même avec la Storm. Bon, On a une main curvée, c'est ce qu'on veut quand même dans le deck. On a des cartes tricky, si on arrive à curver le côté Teke, le côté euh, curvé, ben, on... en général, on va gagner. Ouais c'est fort les scorpions là, je vais lui mettre un maximum de scorpions Colossus, ok Boom. Oh Bon ça change rien Ça change pas grand chose, ça m'enlève même une ressource, ce qui est un peu problématique mais bon Ok. Je pense qu'on va storm à la fin pour pas qu'il puisse piocher. Après, piocher, c'est pas si grave. Il y a la cune de clonage, mais là, il a pris pas mal de scorpions dans le visage. Donc sa main, elle est quand même pas top. J'aime bien le côté storm à gauche. Sachant que j'ai des nightcrawlers. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va storm Nightcrawler. Into Jones et on aura Doctor, euh, Doctor Doom et on a quand même un peu de points sur quelques lieux. Ouais dommage pour le Spider-Man ça aurait été pour le coup ça aurait été vraiment intéressant presque de le jouer T5. L'armor. Ça peut être un destroyer au mid. Faut faire attention. Ojo. Ojo on s'en moque un peu. Ojo on s'en moque un peu. Je pense qu'on va juste Jones à gauche. Alors après il y a le play quack au centre. Le play quack, est-ce qu'il est si bien que ça Le play quack, il est tricky, hein Est-ce qu'il est tricky bien ou tricky mal En vrai si on fait quack au mid. Genre on va dire que monter des eaux va au mid. Il et s'il est bloqué ici. Cette ligne, elle peut être battue. J'ai envie de tenter le play, ça me paraît un peu fou. Ça me paraît un peu fou. Mais ça me paraît mieux que de faire juste Jones. Écoutez, ça me paraît un peu fou mais j'aime bien stylé. On le fait. On le fait. Nap en plus. Il ne peut pas s'attendre à ce qu'on va faire. <rire> Il y a sûrement un destroyer hein, dans ce deck. Hein. Armor. Après, des... je sais pas trop. Professeur X. Ah non, on est bloqué par notre Green Goblin. Les lieux se déplacent. Ça change rien. Oh là là. que ça change la donne bah Ça change la donne parce que le Green Goblin il reste chez nous. Ah, c'est cruel. Ok. Par contre, on a gagné au centre. Et faut il faut qu'il gagne à gauche. Il fait Destroyer à gauche. Il a gagné. Ah, c'est cruel. Réfléchis s'il y a un spot pour le battre. Shang-Chi, non. On l'a pas Ah dommage C'était tricky hein Mais il fallait pas ça En vrai s'il n'y a pas ça Je pense qu'on gagne Mais bon Après ça existe comme carte hein, Malheureusement euh... Ouais On n'a pas 7 points nous on a... En fait on a un petit peu d'avance Donc ça c'est intéressant Après il y a ce mojo Qui peut être dangereux Mais je pense que là Il va juste destroyer à gauche On gagne ici Donc ça c'était très intéressant Mais on perd malheureusement là Bon bah écoutez Cette gamme elle est vraiment jolie Cette gamme elle est vraiment vraiment jolie mais malheureusement, elle, elle va pas dans notre côté à la fin. C'est un peu dommage. Après, là, on a fait le play euh, un peu champagne. Hein. On aurait pu faire un play beaucoup plus straightforward. avec juste contrôle des points dans notre sortie curvée. Ça aurait été pas mal aussi. Après, sans chang chi le, on, on est un petit peu plus en, en, en retard par rapport à, sa, à son deck, par rapport au Destroyer. Là, en plus, on pouvait bloquer le Destroyer. Bon, GG Oula, ça a bugué là, non Pas aussi long, d'habitude. Ok. On a Quake, ça c'est chouette. On a Dardeville. On a nos no cartes tech. Vous pouvez rajouter par exemple l'Enchantresse si vous le souhaitez, dans le deck. Je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Et le problème des cartes tech, c'est que t'as envie de les jouer curvées. Donc, euh, moi, j'aime vraiment pas j'aime pas ça, comme vous le savez. Mais bon, si jamais vous avez envie, vous avez le droit. Jojo World, c'est intéressant. Mojo World, c'est cool avec Quake, justement, parce que on peut faire que les cartes... Parce que lui, il va essayer de gagner le Mojo World, mais en fait, c'est nous qui allons le gagner grâce à Quake. Oh, zut. Cosmo qui part. Okay. On va faire ça. On va Spider-Man à gauche, j'imagine et pense qu'on a là Oh non. Spectrum qui part. Iceman. On peut Iceman euh, quoi au centre On a une main vide là. À cause de, des Sokovis. Hein. On va faire ça. Ben Adajo L'avantage c'est qu'on a plus d'avance par rapport à lui. Vous voyez c'est bête mais... On a une avance. De 1 ici Et si ça allait à gauche On avait une avance de 1 également Sur le Mojo World Parce que là l'idée c'est quand même De gagner le Mojo World Donc là on voit Mais bon on n'a pas de carte Vraiment tech Après c'est lui qui a l'initiative hein. Donc aussi bien il va jouer un monstre On va pouvoir le Chang-Chi, Mais j'y crois moyen Je pense que à mon play Ce sera juste Chang-Chi et Vanilla Quoique peut-être juste Angela Pour le Mojo World ah, c'est compliqué, nous on craint la défausse parce que, encore une fois, deck de précision, toutes les cartes sont censées avoir une utilité et combattent un petit peu ensemble. Lui, son deck il est beaucoup plus euh, bam bam bam. Donc en fait, tu lui enlèves de la défausse, c'est pas très grave quoi. C'est un peu comme le deck défausse dans l'absolu. C'est un deck avec des tons. Et euh, je l'ai testé ce deck là, alors il est intéressant en termes de win rate, mais il est tellement chiant. Enfin, c'est juste jouer des monstres, jouer des monstres. Donc là, il a le Professeur X. Vous voyez, on gagne à droite avec ça. Là c'est pas mal On a une créature de plus que lui Ok Voilà, bon, c'est un peu compliqué C'est lui qui a l'initiative Grand bien nous fasse euh... Après euh... C'est pas trop quoi Le Changchi je pense qu'il peut, peut être pas mal Mais où on va quoi Où on va au centre, à gauche. Captain America, ça booste créas. Je pense qu'on va à gauche. Heureusement qu'il a l'initiative, le Chang-Chi pourrait faire gagner. Bon, au centre, à gauche, c'est un peu pareil, non Je réfléchis s'il y a des spots. Genre Mr. Fantastic, s'il fait une slow, il perd. Il perd ici aussi. Écoutez, je vais juste faire ça. Iron Man. Je suis... Okay. Magnifique. Ouais, cette gamme elle est belle. Hein enfin, les victoires avec ce deck sont belles. Les défaites sont frustrantes. Typiquement, euh, pour le coup, c'est un deck qui peut être frustrant parce qu'on a quand même toujours l'impression... En fait, on n'est jamais... Euh, comment dire On n'est jamais... Euh... C'est quoi le mot Distancé, voilà. On n'est jamais distancé par l'adversaire. On ne se fait jamais outplay. On se fait jamais euh, écraser, en fait. C'est toujours des petits détails. Et parfois, on fait des jolis combos mais qui payent pas à la fin. Souvent ça paye, encore une fois, le win rate est là pour nous rappeler que le deck gagne. Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois vous allez faire une mauvaise session. Là, la session est pas si bonne en termes de win, hein. je pense qu'on a plus gagné que perdu. Mais la, le, le win rate n'est pas aussi bien que ce que j'ai eu euh, sur les 20 premières games. Mais c'est pour ça Il y a le win rate, on le regarde et on se dit, ben, j'ai fait 5 défaites à la suite, mais en fait je m'en fous parce que je sais que le win rate est bon. Ça c'est important. Ça c'est plutôt bien pour nous. Euh, alors ça c'est hyper tricky pour le coup, parce que justement on peut essayer de faire que euh, Ala va à droite ou au mid. Ouais, ça va être sympa. Ça va être assez sympa. Ouais, ouais, ça va être assez cool. Là, le j'avoue que le Quack peut faire gagner avec Ala. Alors après, ça peut aussi se retourner dans notre face. Mais je pense qu'il va vraiment essayer de gagner à gauche. Et il va se faire surprendre par Quack. Green Goblin. Ouais, mais dans l'absolu, on se moque. Pas totalement, mais... Donc là, on est tour 4, donc on va le faire. Donc on va faire Quack au centre. On va faire... Là, il a combien de retard Il a 3. On Vibranium et ça après, j'avoue que si Allah va à droite, ça lui pète son Green Goblin. C'est un peu chiant. Et je pense que c'est OK si ça va au centre. On lui pète son Monster. Là, le problème, c'est qu'on est bloqué. C'est un peu con. C'est ça. Là, on a 5 d'avance. C'est dangereux. hein. Ah, Clairement, c'est dangereux. Hein? En vrai, c'est hyper dangereux. Hein? Là, <rire> c'est peut-être un peu trop dangereux d'ailleurs. Attends, mais il est trop bête. Il détruit toutes les cartes du joueur perdant. C'est moi qui va perdre, il va me péter mon Green Goblin Ah non mais en fait c'est trop con Non non mais je dis nimp. Non mais je dis nimp. je crois que je vais juste Chang'Chi en tempo, ici. Ah ça donne trop d'infos non Ou alors je vais à... Je enfin, je vais à gauche, ou alors je fais Vibranium maintenant à droite. Je crois que je vais faire ça et ça. Non mais en vrai c'est trop bête ce que je suis en train de dire. Il va me péter mon Goblin le gars, apparemment qu'il fasse de la magie. J'avoue que j'ai pas trop compris son Green Goblin là. Bah en vrai, il y avait de l'idée, mais c'est juste beau et franchement pas du tout fort de faire ça. De faire quoi au centre, là. Parce que là, je sais que j'ai gagné à droite, il a 9 de retard. Et au centre, j'ai gagné sûrement parce que j'ai Changchi. Enfin, pas tout le temps gagné, mais... Donc là, mon Green Goblin meurt. bah après, oh après je peux tuer son Angela, en vrai, si je veux aussi. Hein. Là, on voit ce qu'il va faire. Donc là, à droite, on a gagné. On n'a pas investi trop, hein. Storm et un Vibranium, c'est très correct. Ah, J'aime trop ce deck, franchement ce deck là il donne envie de jouer toute la journée Parce que toutes les games sont différentes Franchement ce deck là Vraiment testez le si vous avez la possibilité hein. Je sais que c'est frustrant, parfois il manque une carte Mais Maximus Et Iceman Et là c'est Wondoo J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de points ici Peut-être un peu trop pour nous Je pense que Je vais faire ça, ça et ça Je vais le laisser gagner au mid Et je finirai par Chang Chang-Chi à gauche Pour gagner Sachant que c'est lui qui aura l'initiative Donc ça veut dire qu'il est lui qui va commencer d'abord Alors euh, s'il fait armor à gauche on a perdu mais Il y a rarement euh, armor à gauche Donc là c'est bon, c'est ok. On a ça, mais je pense que c'est quand même ça. Hein. J'ai en termes de points, mais vu que c'est lui qui a l'init, j'aime bien mon Chang-Chi. Après, il y a Chang-Chi au mid qui est pas si mal aussi. On va Chang-Chi à gauche. On va voir ce qu'il va faire. Là, il a tellement d'avant... On va voir. Professeur X. Oh, zut, GG. Bah, écoutez, il a gagné. Il bah, fallait avoir du nez hein, pour faire le X. Hein. Ouais, GG. On prof... Ouais bon là c'est un... le fameux coin coin quoi Si on fait euh... J'ai failli faire Chang-Chi au mid hein, je vous ai dit Mais ma première lecture c'était de faire Chang Chi à gauche C'était on va dire le plus, le plus évident Parfois il faut faire confiance on va dire à son à sa première lecture Mais c'est vrai que là on est... on est plus dans un On est pas dans un 50-50 C'est à dire qu'on a aussi des combinaisons de ne pas jouer Chang Chi De le faire au tour avant Peut-être fallait juste le tour avant un... En fait j'ai voulu gagner trop de points Parce que j'ai considéré que j'étais trop bien dans cette game Mais peut-être que si je fais juste Chang Chi Tempo T5 Bah je gagne Vous voyez donc je crois qu'il fallait peut-être faire ça, et c'était peut-être un peu greedy de ma part. Donc cette gamme là je pense que j'ai 60 à 80% de chance de la gagner. Et en étant greedy, bah finalement je me retrouve dans un 60-40 à la fin que je perds. Donc c'est un peu bêta. Donc là c'est ma faute, typiquement. Voilà. Il bon, faut bien faire des erreurs parfois sur ce jeu, hein, pour le coup. Des vraies erreurs, on va dire. Je pense que ici c'est une vraie erreur, même si c'est une, une, euh, nourri du résultat oriented. Je pense que c'est une vraie erreur et qu'il fallait pas... Euh, il fallait juste jouer T5, Changchi, je détruite ta créa, je prends l'initiative. Enfin je récupère la tempo, j'ai gagné. Tant pis pour moi. Là c'est pareil hein. On va essayer de gagner sur les deux, les, les deux lieux. Et vous voyez la puissance du quake, franchement. Je sais pas si vous l'avez ressenti, alors je sais pas trop. Moi j'avoue que j'ai l'impression que c'est méga puissant. Et puis bon, voilà, encore une fois, le winrate est très élevé, c'est vrai que là, ça se voit peut-être pas. On va essayer de bloquer un maximum de trucs. Cosmo, à ah, Cosmo c'est un peu chiant. Bon ça fait quand même des points. Ça fait pas les effets mais ça fait quand même des points sur Angela. Donc ça reste quand même cool. Qu'est-ce qui est détruit Ce lieu. Ok. Intéressant. faudrait jouer Daredevil. de Ville. En fait, je fais pas Daredevil de Ville ici et quoi que là. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ok. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est assez rigolo. Et dans tous les cas, c'est un poil plus surprenant. Donc, je pense que ça a du sens. Donc, là, on a un Spiderman qui est plutôt cool. Euh, on a un super Spider-Man A euh, gauche je pense qu'on a beaucoup de points grâce à cette Angela Ça va être dur à être Il a trop de retard je pense Là l... Nous on peut pas passer par rapport à ça Si Green Goblin Il va clos Il va clos Il va clos Je vais, bloquer. Je vais le bloquer avec Green Goblin au centre Ou alors il sera bloqué au centre, mais en vrai si on fait Gain Goblin... Ah, le problème c'est qu'il y aura un truc ici, on gagnera et on gagnera à gauche, ça me paraît ok. Ouais on va faire ça et on va abandonner à droite en fait. On va partir là dessus. On va partir là dessus. Comme ça il ne profite pas du Grand Central, nous on en profite. Avec elle, donc elle, elle nous fait gagner la ligne. Euh. Ah. Bah, C'est ça hein. Là on a 7 7 et 5 ouais, Et on a les points à gauche qui nous font gagner Bah ouais, écoutez j'en fais une dernière Je suis désolé ça fait une vidéo un peu longue Mais en fait j'aime trop ce deck J'aime trop trop ce deck Je trouve trop... En fait je le trouve trop fort mais vraiment hein. Alors euh, encore une fois c'est vrai que là dans la session J'ai l'impression que mon win rate, il était à peine plus, supérieur à 50% Mais franchement le deck je le trouve juste trop trop fort Et agréable aussi évidemment Et genre j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un deck qui, qui peut perdre quoi Moi je peux perdre avec mais le deck ne peut pas perdre Bien joué mais c'est pareil c'est un deck si tu fais 50 ou 100 games T'as pas le même win rate quoi À la 100 centième game normalement ton win rate, il est censé augmenter tout l'intérêt d'avoir un deck, euh, on va dire, hyper hyper tequé quoi. Enfin TK malin. Pour dernière, hein. Après, on va pas faire une vidéo d'une journée non plus mais... On bah, va ici, on sait pas ce qu'il y a là donc je préfère... je préfère pas prendre le risque. Ok. On va ouais, juste Storm ici. Je pense qu'on va Storm euh, Jones. On va le laisser un peu Mojo World. Death lock. Là on va prendre à droite. Ou alors on se dit il va aller lui à droite mais il a pas beaucoup de points à droite. Je pense qu'on va pas forcément Quake dans cette game. Bon, on va voir. Je pense pas qu'il puisse nous battre, mais il va peut-être quand même essayer de, de, de se battre parce que ce deck-là, il est un peu lourd. Normalement, le deck Deathlock, enfin, le deck Sacrifice, c'est pas un deck qui peut aller sur, des... sur plusieurs lieux. Ah, The Hood, ok. Intéressant. Intéressant. Donc là, c'est gagné à droite. Après, il faut gagner sur les autres lignes. On a l'info. Euh, on a Angela, donc on peut essayer de bourriner au mid. Sachant qu'il a que deux points ici. Après, nous aussi, on a des petits points. Le quack ce serait trop risqué. Si l'Inondé va au centre, on perd. Si l'Inondé va à gauche, on gagne. Le quake... Après, le quack peut être joué. Hein. En fait, ça dépend ce qu'il fait. Et vu qu'il peut pas aller à droite, j'ai l'impression que le Quake est vraiment risqué. quoi. <rire> là, le Quake est risqué. Parce qu'on a eu Storm Jones. Donc là, lui, bourrine avec Enchantress et démon. Allez, si on fait quake, ça va au mid, on gagne. On aura quand même beaucoup de points ici aussi. Donc je crois qu'on va faire ça, on va tenter... C'est un 50-50, hein. Ça va à gauche, on n'a pas forcément perdu, mais c'est chaud. En même temps, là, on aura deux créates de plus. Allez, écoutez, je vais tenter ça. Ça, ça et ça. C'est chaud, hein. C'est chaud mais je, franchement je le sens ce play sans, sans blaguer je le sens bien Si le Joe World va à droite On a plus de points que lui Ouais on a inondé à gauche c'est ce qu'on voulait pas Malheureusement euh, Il gagne à gauche Ouais C'est pas ce qu'on voulait Ok Zut. Ah, dommage, c'était un 50-50 perdu. Parce que si inondé au centre, bah, on a gagné, vous voyez, parce que c'est 8 contre 7, donc il peut plus jouer. Et il euh, y aurait Wakan aura Wakanda à gauche. Euh, non, Waka euh... non, Wakanda à droite, c'est ça. Inondé au centre, Wakanda à droite. Le Wakanda à droite, euh, bon, ça fait rien. Et en fait, ça ferait euh, Mojo World à gauche. Et en fait, juste, on serait battu à droite. Sauf qu'à droite, il y aurait eu moins 2 contre 10. Donc on aurait forcément gagné avec Green Goblin ou Chang-Chi pour être safe. Enfin Chang Green Goblin je pense. Donc là voilà. Vous voyez l'idée Après j'ai pas forcément perdu. Mais c'est chaud quoi. Il a combien de cartes en main Il en a 5. Bon je peux déplacer lui ici si je veux. Pour être à 3 créa. Et on fait genre Green Goblin ici en espérant que ça suffise. Mais ça va pas suffire. Mais je tente. Hein, c'est 2 pour 4. C'est le dernier play de la vidéo. On va sûrement perdre. Pas bon pour le Win Rate mais... <rire> ok. Avoir, Lucky Rogue, CG. Ok cool, on finit sur cette belle petite game. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de jouer ce deck. Franchement faites moi confiance le deck est fort, le deck est intéressant. Il y a évidemment des façons de l'optimiser peut-être, euh, il y a sûrement encore des, déjà des cartes que moi j'ai peut-être pas et que vous avez. Mais franchement je trouve que cette version là elle est très très très intéressante. Et euh, alors il y a toujours le, la question d'Ardeville, tu joues pas Professeur X quand tu joues d'Ardeville J'aime pas parce que je joue Docteur Doom. Mais si vous n'avez pas Docteur Doom, bah vous pouvez mettre à la place du Doom un Professeur X. Je trouve que c'est très intéressant également. Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde